Voilà bonjour à tous Aujourd'hui va, Je vais vous mettre une vidéo Qu'un copain m'a fait Un copain qui a été en Inde Et qui a pris le bus Ça promet de belles choses qui conduisent pas comme c'est nous Bon vision à vous Alors nous sommes à Banjar À la station de bus Qu'on va prendre euh, dans quelques instants Pour remonter euh, jusqu'à jusqu'à la maison donc voilà je fais un petit tour des bus euh, et euh, pour me faire une idée ils sont très jolis et, et les, <rire> les gens se penchent à la fenêtre évidemment les vaches elles sont partout grand respect les bus arrivent et quand les bus se croisent en montagne alors là c'est ça euh, à chaque fois un, un travail d'équilibriste donc j'avoue j'ai un peu un peu les boules là de, <rire> non, on verra ce que ça donne. Puis deux jours il fait assez gris. Je sais pas trop s'il va pleuvoir là. J'espère que non. Pour la vidéo, ce serait cool qu'il ne pleuve pas. Et un bus bleu. Un joli bus bleu. C'est la sortie d'école. Hein. Il y a plein, plein d'écoliers avec leur... Euh, avec leur uniforme. Voilà, je me suis placé en meilleure posture pour avoir une vue euh, du... Euh, du conducteur. Je vois que c'est un autobus Tata, j'ai vu cette marque euh, un grand nombre de fois dans la région donc ça doit être un, un, une marque très courue, peut-être produite en Inde, Tata je en, on pourra se renseigner en, plus tard et euh, on vient de partir, euh, ça va, le chauffeur a l'air de savoir euh, ce qu'il fait, on est en confiance, on est parti. C'est ça va, C'est peu... village, Vanjar il y a beaucoup de magasins quand même Et les vaches ils ne bougent pas Un changement de vitesse à la pointe Je ne sais pas si on entend ce que je dis Alors, en Inde, on klaxonne tous les 2 mètres hein. Alors, En tout cas, ici, le reste, je ne connais pas mais ici, euh, si ça klaxonne en permanence bah, évidemment, quand il y a un tournant, on regarde Il faut éviter, oh dieu Il faut éviter les personnes qui arrivent dans l'autre sens et c'est souvent euh, trop juste pour deux voitures évidemment Grand classique, donc il euh, y a toujours un qui doit monter, descendre euh, se rabattre dans le fossé pour laisser passer l'autre Là, on trouve une petite encoche où se mettre et le bus va passer là-dedans je ne sais pas comment, mais il va passer oui, voilà on y va alors j'ai un champ Voilà. déjà un autre bus qui arrive qui doit s'arrêter alors comment est-ce qu'ils vont s'arranger ces deux-là je ne sais pas encore je ne sais pas si eux le savent c'est aussi un tata, entre, ta, entre tata ils vont s'entendre, euh, Mais à mon avis il va trouver euh, un, une zone, une zone euh, dégagée un peu plus haut, il fait une marche arrière en mode tranquillou, en évitant la petite voiture qui est plus ou moins, euh... ça rigole derrière moi, je me suis retourné, et plein de gens me regardent en fait, et, et, et c'est super drôle parce que... Wouh <rire> Et des, chiens, et des chiens, et des chiens partout et des chiots ils sont adorables et ils ont l'air en bonne santé euh, de manière générale voilà. voilà, on est descendu tout à l'heure à pied à travers la montagne pu prendre la route, mais euh, voilà. On a mis une demi-heure pour un dénivelé d'environ 600 mètres en descente. Donc pour remonter, voilà, on a pris le bus. Sinon on avait pour euh, au moins deux heures de... Et en plus il pleut, donc euh, c'est pas mal. Alors, On a, on a quitté Banjar, et euh... On est... On arrive plus vers euh, les chemins... Montagne, ça va devenir bien sinueux. Voilà, exemple de ah, le bus, il se met même pas à gauche. Hein. Euh... et Il y a un petit côté montagne russe. J'espère que cette vidéo va traduire le côté rock and roll de cette expérience quotidienne pour les antennes de personnes ici. C'est rigolo. La c'est là au on C'est C'est un C'est attention, hop là Quelle gestion, hein. Alors voilà, on monte toujours plus dans la montagne Et du coup j'ai pu avoir la place euh, tout à l'avant avoir pu une puren imparable euh, sur la route sur la conduite du chauffeur cassure il a l'air un peu amorti mais il gère. un petit magasin alors c'est la arrêté de voir au moins ça c'est une bonne chance on a rencontré on a rencontré pas mal de de bus et de jeeps surtout qui descendaient alors euh, à chaque fois c'est le la confrontation. Et c'est cool. Globalement, les gens sont plutôt pacifiques. de descendre, il y a le, le contrôleur qui, euh, qui donne un coup siffler au des bannes installées les écolières sont juste là, sorties d'école un bus par jour pour remonter J'espérais qu'on voit des singes comme hier sur la route, mais ça n'a pas l'air d'être court aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un connaît cette marque? Tata. Alors, des gens qui arrivent. Ça, c'est le portail qui mène à un temple un temple hindou qu'on a visité lors de mon premier jour ici, qui est super joli. Il y a énormément de petits villages, de maisons euh, vraiment dans la montagne comme ça où les gens euh, gravissent euh, quotidiennement des flancs de montagne sur des escaliers ou sur des, des petits chemins comme, euh, comme ce matin on a, on, a, on a été voir un petit village avec une tour euh, sacrée c'est très joli aussi Et, euh, mais bon les gens qui vivent là n'ont euh, absolument euh, <rire> Pas de voiture pour accéder à leur maison hein. c'est vraiment euh, à, à flanc de montagne et, euh, et voilà mais ils avaient l'air de très bien dépouiller on a été il y avait une, un petit café une petite terrasse on sait plus. alors les arbres avec des petites feuilles euh, des petites fleurs blanches comme ça qui sont euh, très jolies ce sont des abricotiers OK, thank you <rire> Terminus Terminus, tout le monde descend. Le bus qui... Et voilà, il a fait demi-tour. Il nous a largué et... Et le Bustata redescend sur Banjar.